Qu'est-ce que ça donne concrètement le DPS du côté de Shadowlands Là, c'était un peu ma question, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de données au niveau du pré-patch, mais au niveau de Shadowlands pur en soi, à part tester soi-même sur la bêta, euh, ouais, il a pas trop de moyens de savoir. Donc évidemment, je te fais des vidéos sur les patchs, je suis beaucoup l'actualité. Mais je me suis dit, hmm, comment peut-on en savoir davantage Et davantage, bah il y a une bonne solution, c'est de voir des chiffres. Et les chiffres, ça tombe bien, on en a pas mal sur Warcraft Log Donc il a pas de partie de raid qui ont été réouvertes depuis plus d'un mois dessus. Donc euh, bah ça c'est mort. Il nous reste les donjons mythiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé parcourir l'ensemble des logs des donjons mythiques. A partir de là, j'ai fait des filtres au niveau des clés qui étaient intéressantes. C'est-à-dire ce qui est au minimum en 13, souvent c'est aux alentours de 15. De toute façon, les plus hautes ont été réalisées, c'est 17. Hein, dans les alentours des deux dernières semaines, depuis qu'en gros, on est obligé de récupérer soi-même son stuff et grind et que ça demande beaucoup de temps sur la bêta, les gens le font pas. Voilà. En attendant, ce sont des données qui sont réellement prises sur Shadowlands, qui nous donnent une vraie idée au niveau des congrégations, des légendaires, des conduits et principalement de qu'est-ce que les classes arrivent à envoyer sur des clés qui sont timées. Sur des donjons Donc ce que je vais faire C'est que je pars du principe Que tu ne connais pas forcément les donjons Donc je te fais une petite intro des donjons Ensuite on va voir les logs Qui se sont déroulés sur cette clé là c'est des logs que j'ai filtrés au préalable et on va discuter un petit peu des dégâts et voir qu'est-ce que ça donne n'hésite pas en tout cas à me dire si tu kiffes, n'hésite pas non plus à aller t'abonner à la chaîne si tu n'es ne pas déjà j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui regardent régulièrement mais qui ne sont pas abonnés voyons rien ne va et n'hésite pas évidemment à partager également la vidéo et à me dire ce que t'en penses en commentaire je te laisse profiter et on commence par les salles de l'expiation, un des donjons les plus emblématiques, un des donjons également préférés des joueurs Ouais, c'est assez large, il y a plein de gros monstres de partout, les boss se font bien. Alors il y a quelques boss comme celui-là que tu peux voir où tu dois esquiver des lasers, potentiellement tu perds un petit peu de DPS, mais franchement, ça va, le donjon est en plus pas très long. Donc c'est parti pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des DPS, des classes. Et parmi notre sélection, on commence directement par du plus 17. Ouais, c'est déjà le plus haut, voilà, c'est le plus haut, ils l'ont fait en 28 minutes, ce qui est très très correct, hein. et ça a été fait le 26 octobre, donc il y a deux patchs de ceux-là, donc c'est un petit peu à prendre en compte. Au niveau du DPS, celle-ci est très intéressante parce qu'ils arrivent tous à être équivalents, 5200 pour l'équipe, 5200 pour le voleur hors la loi, et 5200 pour le chasseur précis, hmm. Ce que je trouvais super intéressant également, c'est un peu le choix qu'ils ont fait au niveau, bah typiquement, des légendaires. Donc là, comme tu peux le voir, tac, le Drude Kill a choisi une légendaire, mais genre jamais j'aurais imaginé que c'était celle-là qu'ils allaient prendre. C'est les dégâts que tu fais sur le temps se font 25% plus vite, et les soins se font 15% plus vite. C'est une légendaire générale du Drude, c'est pas une légendaire propre au Drude équilibre, et c'est super intéressant de voir qu'ils jouent avec cette légendaire-là. En termes de congrégation, on peut voir qu'il a Ravenous Frenzy, donc c'est un druid équilibre 20 tirs. Au niveau du voleur hors-la-loi, il joue Kyrian, qui est à l'heure actuelle la meilleure des congrégations pour le voleur, peu, un peu peu, importe l'aspect, bon c'est un peu bizarre, hein. j'espère qu'ils vont les retoucher, les congrégation. Dans tous les cas, je te ferai des vidéos dessus. En tout cas, il joue Kyrian, tu peux le voir parce qu'il y a Echoing Reprimand. Et en légendaire, il joue la fameuse légendaire sur la poussée d'adrénaline, qui a été un petit peu nerf dernièrement. Donc tu as une chance avec ton débité de te faire des procs de poussée d'adrénaline. Et ta poussée d'adrénaline augmente tes dégâts de 8%. À l'époque, à ce moment-là, c'était 10%. Donc un up conséquent, et c'est vraiment pas surprenant qu'il joue ça, le voleur hors-la-loi. Et au niveau du dernier, on avait le, du coup le chat le chasseur, lui, comme tu peux le voir, déjà, Rapid Fire, donc tir rapide, 24% de son DPS. Il y a sous Roche, on peut voir qu'il joue Resonating Arrow, donc il joue Kyrian. Très très bonne congrégation, évidemment, pour le chasseur. Et du coup, comme je t'ai dit, sur le tir rapide, effet, bim, Rapid Fire, donc la légendaire. Sur le tir rapide, comme tu peux le voir, le texte, juste à côté de moi, tir rapide fait 15% de dégâts supplémentaires. Et viser à 15% de chance de reset le cooldown de tir rapide. Ouais, ouais, ouais, ouais. Devenue la légendaire choisie par beaucoup de chasseurs précision. Est-ce qu'on en verra de nouveau sur d'autres chasseurs précision hmm, On verra bien. En tout cas, du coup, très bonne réalisation des trois joueurs. On peut voir qu'il y a un équilibre parfait. Donc voilà, Shadowlands est parfaitement équilibré. Et je vais m'arrêter sur cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Hmm. Non, je déconne. On est parti. Donc là, on va voir directement. The God of God! Le mage givre! Ouais, le mage givre! Il est là pour mettre des beau il est là pour mettre la pression, pour mettre le beau jeu. Donc, eux, c'était le 29 octobre. Il y a un patch de cela. Donc, il y a un patch de cela, le 29 octobre. Clé réalisé en 29 minutes, niveau 15. Correct. Et on peut voir qu'il y a un mage givre qui s'envole très très haut à 6800 de DPS. Bon, le voleur hors la loi à 3900, on va pas le faire, parce qu'on a vu qu'on avait un autre qui arrive à faire un peu mieux. Donc, 6900, c'est énorme. 60% de son DPS en javelot <rire> Dis donc c'est très très différent Non bon ok t'es habitué maintenant avec le pré-patch hein, Tu le sais, il hein, n'y a plus besoin euh, plus besoin de quoi que ce soit On peut voir du coup que là déjà il jouait euh, Il jouait les faits les faits nocturnes. Le, voilà il jouait les faits pour récupérer ses cooldowns Est-ce que c'est opti ou pas les questions se posent, généralement en givre ça part plutôt sur ventir, après ça dépend en raid, en mythique plus et compagnie, en tout cas il jouait l'effet et il jouait évidemment comme légendaire, la légendaire sur l'orbe. Alors c'est pas le texte là qui est l'ancien ancien ancien texte de l'orbe, maintenant ça fait que ton orbe te fait des procs de doigts de givre toutes les deux secondes. En gros tu mets encore, as encore plus de proc de doigts de givre, du coup bah, tu fais encore plus mal avec tes glaçons. Et 6800 de dps, autant te dire que c'est beaucoup. <rire> Clairement il a bien envoyé et c'est du très solide. On en a une autre en 14, réalisée en 30 minutes, encore un petit peu plus lent, mais je te les prise parce qu'il <rire> y a un mâche-feu, il y a un mâche-feu bordel, et il est premier. Et outre le mâche-feu, il y a un DH DPS et un moine DPS, super intéressant. Le mâche-feu 4900, les autres sont à 4000, et au niveau du mâche-feu, ce que je trouvais excellent, c'est, <rire> regardez d'où viennent ces dégâts. Bon déjà, il jouait Shifting Power, donc il jouait également les Fées, et... Il jouait Flamestrike, 44% de son DPS. Le Flamestrike, potentiellement, si t'as joué Mâchefeu sur BFA, tu ne sais même pas que ce spell existe. C'est un spell que tu peux inconter ou qui peut se faire instantané avec tes procs, un peu comme la, la Pyroblast, et du coup qui tape en zone. Mais en fait, c'est devenu très fort et comme on peut le voir, les Mâchefeu, grâce à ce sort, s'en tirent plutôt bien en donjon. La maîtrise représente uniquement... 12% de leur DPS, ce qui est vraiment pas énorme hein, comparé à ce qu'on a pu connaître et du coup comme légendaire, évidemment il a pris un truc qui tourne un petit peu autour de ça il a pris la légendaire Firestorm donc qui fait que quand tu as des procs tu as une chance de faire en sorte que tes Pyroblast ou Flamestrike, ça tombe bien, soient instantanés et partent en critique, ça dure pendant 5 secondes mais en gros ça lui permet évidemment de fluidifier son cycle, donc mâche-feu, 4900 de DPS incroyable, qui aurait cru qu'un mâche-feu sur du Shadowlands ça arriverait à s'en tirer comme ça, c'est ouf au niveau du DH, c'est un DH DPS. On peut remarquer plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, lui, il jouait Kyrian, qui est probablement la meilleure congrégation pour du Mythic+. Ça fait des dégâts de zone, etc. C'est bah, bien, c'est vachement bien. Et on peut voir que Trail of Ruin est sa première source de DPS. Ce qui veut dire que ne joue pas bot Chaos, c'est normal, le log a été pris le 1er novembre. C'est-à-dire qu'il n'y avait déjà plus le caolier Unbowed Chaos, le talent sur la ligne 2 DDH. Désormais, à sa place, il y a le talent sur la Rush. Donc il est nettement moins intéressant et donc ça reprend apparemment Trail of Ruin. En tout cas, c'est le choix qu'il a décidé de faire. Et en termes de légendaire, il a pris celle qui fait un double regard furieux. Tu as toi qui fait un regard furieux et tu as ton clone. Pareil, il est énervé ton clone. Quant au moine, notre ami le petit moine marche-vent, on peut voir qu'il jouait avec Fallen Order, ça, c'est le pouvoir de congrégation des 20 tirs. donc c'est peut-être un moine marche-vent en 20 tirs. En termes de dégâts, euh, beaucoup de dégâts sur le spinning une cric, euh, bah, le coup tournoyant de la grue, on peut voir également que ses points de la fureur 10% sont dps, donc c'est vraiment pas déconnant non plus, évidemment le coup du dragon 6% c'est des trucs qui font mal, donc, il s'en tire quand même pas trop mal. 4000, c'est pas déconnant. Et en légendaire, il joue Jade Initial. C'est une de mes préférées de légendaire. En gros, dès que tes points de la fureur touchent une cible, tu gagnes des stacks. Et ces stacks, ça se dépense dès que tu vas faire un bah, coup de tournoyant de la grue. Et ça va faire une grosse explosion. Sur la bêta, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que ça fait pas vraiment des dégâts de zone, alors que ça devrait. Enfin, c'est un peu chelou le comportement. En tout cas, quand je l'ai testé moi-même, est-ce que ça a été fixe depuis? Peut-être, pas sûr. Mais en tout cas, c'est une légendaire qui est excellente, qui est très kiffante à jouer. Tu stacks et après, tu mets des grosses explosions de partout. Enfin, c'est assez kiffant. Vraiment, c'est une de mes légendaires préférées. Et du coup, il s'en est tiré avec 4000 de DPS, comme les DH, un petit peu derrière le mâche-feu. Donc Tyrnacids, c'est au niveau des faits, voilà donc il faut savoir un petit peu background des faits. Il y a des boss avec des systèmes d'illusion, tu dois savoir quel clone tu dois taper etc... Donc tu peux perdre un petit peu de temps Au niveau de la carte en soi également, tu peux perdre du temps parce qu'à un moment tu dois déchiffrer au niveau de quelle feuille il faut aller C'est un espèce de labyrinthe à faire, alors évidemment une fois que t'es rodé, ça va, mais ça peut demander du temps il y a des packs de monstres mais des fois ils sont un petit peu séparés etc donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour faire des gros packs de monstres Et la map est quand même assez grande, typiquement pour aller au dernier boss souvent tu vas rencontrer des petits packs à la droite à la gauche Mais il y a quand même pas mal de chemins à faire, donc faire une clé timée super rapidement c'est pas forcément très évident Et il n'y a pas toujours des gros packs de monstres, donc tu vas te retrouver quand même à ne pas avoir forcément un DPS aussi optimal que sur les salles de l'expiation du moins de ce que j'en ai vu jusque-là. Allez, je te laisse mater le DPS des classes sur Tiernasit. Let's go. Alors, déjà, instance, comme tu as vu, un peu particulière. Il y a des espèces de signes. Tu as des mécaniques à faire particulières pendant les boss. L'instance est quand même assez longue au final. Et donc, ils ont quand même réussi en tyrannique à le faire en 26 minutes. Donc, déjà, bon groupe. Franchement, bon groupe à ce niveau-là. Et on peut le voir qu'ils se sont fait porter par un seigneur, un mage givre. Oh là là Et. Ah, javelot de glace, 67% seulement de ses dégâts, donc voilà hein, les haters qui disent que tout est au javelot, non seulement 67% des dégâts du match givre donc voilà, arri arrivé un moment, calmons les haters de nouveau ils jouent la légendaire hein, sur l'orbe de givre, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je check des informations plus précises, je check pas les stats et genre de trucs parce que on, on, ils, ils ont pas forcément le choix, ils ont pas forcément le loot, c'est un peu euh, faussé parce que ça joue avec des stuff BP, ça joue avec des trinkets pve, mmh. On reste sur une bêta et du coup je suis pas sûr que ce soit 100% pertinent Mais si tu as d'autres informations que les types de dégâts des et les légendaires qui sont utilisés Que tu dis aïe il me les faut et j'aimerais bien revoir ce genre de format Tu me le dis en commentaire tu balances tout et on fera ça t'en fais pas Ensuite on a du coup c'était un log du 27 octobre hein. pour rappel Donc 27 octobre c'était il y a deux patchs de ça Ok, donc il n'y a pas eu de changement énorme à ce niveau-là. On a le NBM qui a bien été up encore un petit peu depuis, mais du coup, quand même, pas mal, hein, regardez, ça, regardez ça. NBM, on avait dit qu'il serait pas mauvais. mauvais de DPS sur une clé en 16, très correct. Et on peut voir, bah du coup, c'est toujours au niveau des pets hein, qui font mal. Hein, du coup, là, les pets, l'enchaînement bestial, donc au niveau des talons, mais évidemment, ça, c'est très, très fort. Et en termes de légendaire... Il a choisi de prendre celle qui fait que quand tu as ton courroux bestial Tes pets font des dégâts critiques supplémentaires Qui a été un petit peu nerveux depuis Assez surpris que ça continue de jouer ça mais Pourquoi pas Ok pourquoi pas et ensuite du coup ils étaient accompagnés d'un DH Vengeance Qui est de le moins de de DPS Ce qui me semble assez logique hein. Et là on peut voir évidemment ça joue Kyrian Et Kyrian fait très très mal 30% du DPS Sur la congrégation Kyrian Sur le DH Vengeance Ce DH Vengeance fait extrêmement mal Encore plus quand il y a Kyrian C'est pas rare de les voir en 2 ou 3 Au niveau des tableaux DPS en clé Donc ça me surprend pas tellement Et ensuite du coup on a notre petit moine Avec du coup euh, Finding Stomp Pas mal le truc des faits qui est sa première source de DPS pas mal 12,55% de DPS Et en termes de légendaire Lui il a décidé de jouer avec Echo of Ionar, Qui est une légendaire générale Même pas du moine mais de toutes les classes mais En gros c'est une légendaire que tout le monde peut prendre Et euh, du coup qui fait des dégâts Et qui rebondit au niveau des alliés et du coup le deuxième groupe que j'ai pu choper sur Tirna niveau clé niveau 16, 29 minutes, donc pareil un excellent temps réalisé Et là on a du coup du mage givre, du chasseur précision et un palerette Mage givre toujours très haut, donc toujours en vrai avec les, les javelots de glace etc, même si c'est un petit peu moins que ce qu'on a vu avant Au niveau du chasseur précis, 24% sur le rapid fire, à ah, n'en pas douter, lui nous la fait pas il joue la légendaire sur le tir rapide, hein. moi je, je le sais, je le sais, je le sens. Et effectivement, tir rapide fait des dégâts supplémentaires, des chances de le reset, etc. Donc pas mal hein, non plus hein, les dégâts du un précis. Et on a un palerette, pas loin du tout derrière. Le log date du 2 novembre. Hein. Donc il, les conduits avaient déjà été refaits, ok Donc là on est juste à un patch de notre patch actuel. Donc ils avaient leur conduit, ils font mal. Palerette n'est pas une classe à sous-estimer, surtout depuis ce patch. Et Tempête divine, évidemment, dans en bon, donjon, 28%, Verdict du Templier, 13%, c'est vraiment pas surprenant, et du coup, en légendaire, lui, il a décidé de prendre, augmente les dégâts de ta Tempête divine de 20%, et euh, tu jettes ta Tempête divine devant, ok. Donc c'est la légendaire sur la Tempête divine, évidemment, dans donjon, ça augmente ses dégâts, ça te jette devant, c'est assez logique ça se tient donc euh, bon le palerette qui se débrouille plutôt bien hein. Là on se situe sur un donjon qui est carrément linéaire mais comme tu peux le voir un petit peu sur la vidéo Il y a quand même pas mal de packs à droite à gauche que tu peux prendre ensemble C'est quand même un assez bon donjon je trouve pour mettre des bons dégâts D'ailleurs typiquement une des salles au niveau du troisième boss il y a plein plein dattes de partout à gauche à droite Et du coup clairement si tu veux gratter du temps sur la clé il y a un moment où tu vas devoir prendre des packs ensemble De façon à faire plus mal, avancer plus vite donc, je trouve que c'est un donjon qui se situe plutôt bien parmi les donjons sur lesquels tu peux parser assez efficacement. T'as des petites phases où t'as pas forcément grand chose à taper, mais dans l'absolu, franchement, ça va. On a des gens qui l'ont terminé en 15 le 24 octobre, donc il y a deux patchs de cela. Une clé est terminée en 33 minutes. Quand il fait, quand il fait, donc comme tu l'as pu le voir un petit peu, le sillage nécrotique, il y a quand même des trucs à faire, il y a quand même pas mal de packs, il y a des trucs à cleave, il y a de quoi faire de la OE, il y a de quoi faire des bons dégâts, on a en premier, ah ça, ça pareil, normal, tu dis un DH, tu dis un DH, oh là là les DH DPS, et là, je te rassure, heureusement, le jeu va bien, ce ne sont pas des DH DPS qui sont premiers, hein, rassure-toi, c'est un DH tank. Voilà, ça va mieux, hein, tu te sens mieux, tu vas bien ah, quand même Heureusement, il y, y a un vrai équilibre Oui, donc c'est bien, le DH Tank Qui est premier en DPS, rassure-toi Il a bien pris la Congrégation Kirian, qui fait 23% de son DPS Donc tout va bien jusque là Ensuite, on a Un Magivre qui avait fait du 5200 Avec du 63% en javelot Bon, je vais te passer, hein, les Magivres On a vu un petit peu l'idée On a un Drudeki qui a fait énormément de dégâts Sur son Starfall, 27% de son DPS hein. Et du coup, qu'est-ce qu'il a... Qu qu a pris comme légendaire, lui Il a pris Balance of all things. Quand tu rentres en Eclipse, tu augmentes ton taux de critique avec les arcanes ou les sorts de nature de 75%, qui diminue de 15% par seconde. Lui, il a pris la balance de toutes choses. On est sur du 4300 dégâts, c'est un petit peu en tout, mais bah, ça paraît assez logique. Et ensuite, on a un démo à flea, bah, disons qu'on n'a pas vu jusque là. On n'a pas vu depuis un moment. Graine de corruption, 36% de son DPS. Et seulement 10% sur Extase What the fuck Alors après, euh, à savoir qu'on regarde des joueurs, et euh, c'est pas parce que tu vois quelqu'un est particulièrement bas que la classe est bas, hein. potentiellement la personne n'a pas bien joué sa classe, etc. Ça reste des données, euh, c'est pas parce que tu vois une donnée dans un sens, que c'est la vérité universelle. Hein. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de voir des chiffres, de voir du factuel, et de voir si on peut en tirer des choses. On n'est pas en mode, ça sera exactement comme ça à Shadowlands. Hein. Euh, bon, c'est évident, mais bon, pour rappel... Hein. Alors aussi au niveau du summary, de... du sommaire, on peut voir qu'il joue du coup avec Agony à 20% de chance de te donner une shard supplémentaire, ce qui en soi est pas mauvais, parce que ça te permet de faire plein d'extases et tout, et donc euh, pas beaucoup de DPS au final pour ce petit démo qui tournait seulement à 4300, cache 2, ok bon cache 2, cache 2, 4300, je l'aurais vu un peu plus haut que ça le démo, mais bon, pourquoi pas. Ensuite on a un autre Necrotic Wake, celui-là il est beaucoup plus loin, beaucoup plus long, hein. donc c'était le 2 novembre, donc c'était il n'y a pas longtemps, mais c'est une clé en 13, euh, c'est pas énorme, et c'était 37 minutes, donc déjà plus long que la clé d'avant, si je l'ai gardé c'est uniquement parce que c'est la seule où j'ai vu un can et j'étais content, voilà, donc euh, on a un DHDPS 3700 DPS, on... avec euh, qui jouait également Kyrian, donc 10% de son DPS, cette fois-ci, on, on DHDPS, On avait un chasseur précis à 3300 seulement, mais on l'a vu, il peut aller beaucoup plus haut que ça, le précis. Surtout que, bah, en plus, ça, dernière patch, il a eu un up sur la précision et tout. Et donc, le mage Arcane, 4800 de son DPS, 43% au barrage des Arcanes et 33% au missile des Arcanes. On était sur le pas, Il y a un patch, parce qu'on est au 2 novembre. Donc, à n'en pas douter, la légendaire qu'il a choisi de prendre celle qui a été nerfée, on est très surpris à chaque fois tu, tu augmentes les dégâts faits par le missile des arcanes de 10% à chaque fois que le missile des arcanes touche un ennemi, les dégâts de ton prochain barrage des arcanes sont augmentés donc c'est la légendaire qui fait que tu augmentes les dégâts de ton barrage des arcanes qui se stack jusque X fois désormais 15 et qui a été nerfée lors du dernier patch mais évidemment qui est très forte et donc il s'en tire avec 43% en barrage des arcanes, 33% en missile des arcanes ce, ce qui est vraiment pas mal du tout hein, pour le coup Profondeur sanguine, alors là en termes de donjon linéaire, on se situe extrêmement bien donc c'est full linéaire T'as pas trop de place, c'est un donjon très serré, hein. tu peux un peu voir ça comme un manoir Malvois. Donc les semaines où il y aura sanguinaire, tu seras triste D'ailleurs si ces images du mois de marche-vent te donnent envie, ouais c'est normal Moi aussi ça me donne grave envie de rejouer mon mois de marche-vent, de voir tous ces dégâts qui popent de partout Bref, je m'égare, le donjon, il y a quand même pas mal de monstres, il y a quand même pas mal de petits packs de monstres Tu ne pourras pas toujours les prendre comme tu veux parce que bah, c'est un linéaire et des fois, les packs sont assez compliqués, mais dans l'absolu, c'est quand même un donjon où tu vas pouvoir pas mal cleave et globalement, tes dégâts de zone vont être faits assez facilement, parce qu'il y a très peu d'espace, donc t'es vite collé avec les monstres. Alors ici, du coup, on était le 2 novembre, donc il y a vraiment pas très longtemps non plus, il y a un seul page de ça, on a en premier, du coup, un chasseur précis, Branglos, qui a beaucoup de dégâts sur son Rapid Fire, sur son tir rapide, un peu moins sur la visée, que jouait-il en légendaire celle sur le tir rapide <rire> Je pense que si t'es à ce stade de la vidéo, t'étais déjà assez convaincu. Hein, tu, tu peux l'avouer, tu peux l'avouer. Un match ivre avec des dégâts sur le javelot hein, assez classique. Et du coup, le palerette, Tempête temp divine, 37% de son DPS. Bon, c'est pareil, est-ce qu'il jouait la légendaire sur la Tempête divine Là, je crois que la question est vite répondue. Et la réponse à la question était oui, évidemment. Donc Palred qui continue quand même d'envoyer des bonnes patates. Hein. Sur la dernière mise à jour, là on est sur du 4000 DPS, 5000... Bon, il est quand même un quart en dessous des autres. Oh, ouais, bon, quand même. Mais ça reste à peu près correct. Non, tu... bon, elle pleure en Palred dans les commentaires, hein. tant pis que je te dise, moi. Mais c'est déjà pas mal. Donc 5000, 5000, que j'ai réalisé en 37 minutes niveau 15. Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Je te la fais pas entièrement, parce que j'ai encore prévu d'autres données sur d'autres donjons, mais déjà, ça commence à faire une vidéo assez longue sinon, et je sais, et j'aimerais bien en fait, avant de faire la deuxième partie, avoir tes retours, donc n'hésite pas à me dire si t'aimes bien ce format, si tu trouves que c'est utile, que c'est intéressant, que ça te plaît. Moi, dans ma base, mon idée initiale, c'était de me dire, ok, j'aimerais bien en savoir plus côté Shadowlands, sur quoi on peut se baser, du coup, pour réussir à avoir des données au niveau de Shadowlands. Bon, la réponse est évidemment au niveau des logs ou des streams, mais surtout des logs, donc j'ai pris les clés les plus grosses, les plus intéressantes, et j'ai fait un filtre initial sur la durée des clés et sur est-ce qu'on avait déjà vu exactement la même chose, parce que bon, on va avoir du magivre, du magivre, du magivre, Bon on a compris l'idée à un moment Effectivement ça dit bien euh, C'est une, une classe solide on le sait on le voit Ok on a la réponse mais du coup il nous faut d'autres réponses Alors évidemment il n'y a pas toutes les classes Il n'y a pas toutes les données Mais moi je trouvais ça cool Mais en tout cas n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires Est-ce que tu as besoin de ces petites introductions de donjons Est-ce que tu trouves ça sympa etc Vraiment je, je cherche à avoir ton retour pour faire la V2 Donc vraiment euh, voilà <rire> Si tu as envie de m'aider n'hésite pas à me dire En tout cas si ça t'a plu etc Également, Ça fait toujours très plaisir hein, de me dire que c'est utile que c'est sympa et je te souhaite une excellente journée, tu prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.